Le nouveau modèle économique que j'avais lancé de mes en 2015 est aujourd'hui, chose réelle en Guadeloupe et nous allons poursuivre avec tous les jeunes guadeloupéens qui le veulent et surtout dans le cadre du plan Action Jeunesse. Ça peut créer, enfin faire avancer l'écosystème des startups et créer une émulation. Aujourd'hui, quand on est ensemble sur un territoire, il y a des solutions qui sont créées, qui sont partagées. Et ça, c'est très important dans la vie startup. Et on avait envie d'être chez nous et d'avoir cet écosystème. commencé en 2017 avec mes, mes moyens, les hein, petits moyens. On a commencé à avancer, on a présenté le projet à la région Guadeloupe et en 2018, si je ne dis pas de bêtises, la région Guadeloupe nous a permis, euh, via un, une convention d'expérimentation, euh, d'investir environ euh, 230 000 euros exactement sur euh, l'innovation, sur les nouvelles technologies et les tests en Guadeloupe, ce qui nous a permis de bien avancer sur la technologie. On a eu le soutien aussi euh, de la BPI en parallèle, qui nous a permis de continuer les investissements, de recruter, de nous installer en Guadeloupe, de faire toute notre recherche et développement à Bornalo. Et ensuite, la région a continué son accompagnement plus institutionnel, etc. pour qu'on puisse développer notre activité et passer à la métropole, à l'Hexagone plus précisément, et à notre développement à l'international. de préparer ce modèle économique pour les générations futures parce qu'avec la mondialisation, avec le numérique, il n'y a plus de frontières. On peut effectivement être performant, créer de la richesse, donc des emplois dans des secteurs novateurs, notamment dans le domaine des services, et on aboutit aujourd'hui à l'installation de cette technopole avec la création de cette association. Bravo, bravo à tous ceux qui ont contribué, en particulier nos partenaires, mais aussi l'équipe régionale qui a accompagné ce projet, et puis aussi tous les élus qui ont cru dans cette approche différente du développement économique de la Guadeloupe. Ce qui est important pour nous, c'était de vouloir faire émerger des entrepreneurs de demain. Nous avons beaucoup de jeunes startups qui émergent, accompagnés par la région. On s'est battu pour entrer, pour avoir The Bourse en Guadeloupe pour nos jeunes startups. C'est chose faite. La faculté de médecine de plein exercice pour permettre à nos jeunes de faire leurs études ici. Et aussi, une convention avec Outre-mer Network pour permettre à nos jeunes startups de pouvoir incuber à Paris. Donc aujourd'hui, c'est la concrétisation d'Innova pour permettre à nos jeunes qui veulent vraiment devenir des startups, des chefs d'entreprise de demain et créer de l'emploi et de la richesse pour la voie de l'eau, sans oublier personne.